Ça me fait un immense plaisir de venir te retrouver, Daniel Et moi surtout, aussi. je sais que tu ne seras pas parmi nous euh, dimanche et que tu le regrettes oui. profondément, parce profondément, que tu as des, profondément parce que tu as des problèmes, des petits problèmes de santé, mais qui, j'espère, vont ça se régler. Aucune importance. Mais oui. ceci dit, je voulais quand même euh, qu'on puisse partager avec nos amis d'ici et d'ailleurs euh, ce que ça représente pour toi cette cérémonie du 25 septembre avec euh, la stèle des justes et la reconnaissance du village. C'est la reconnaissance du village maintenant qui est la plus importante parce que c'est vraiment pour moi l'aboutissement d'un travail de terrain qui a commencé, c'est incroyable, en 1966 avec l'achat d'un chalet à Saint-Martin. Et là, petit à petit, l'histoire d'abord les paysans, les bergers, ensuite j'ai commencé à 95 à retrouver les anciens réfugiés. J'en suis à 72, 73 maintenant, puis euh, l'histoire de la résistance en Vésubie et de tous les côtés j'ai eu un accueil incroyable, partout dans le monde partout où j'ai retrouvé des gens parce qu'ils n'avaient jamais été interrogés avant moi, jamais, ils me l'ont écrit et c'est une histoire qu'il fallait révéler parce que c'est la plus belle qui puisse exister c'est l'histoire d'amitié juive, on ne savait pas ce que ça voulait dire vous êtes juif catholique ou juif protestant le Docteur lesnos il n'était pas juif, il était médecin. Je veux dire, on ne savait pas. Et tout a été illustré, Margot Franco, juste, devant les nations, m'a dit, mes parents ont fait ça par charité humaine. Si ça avait été une dame allemande avec son petit, on l'aurait gardé aussi. Et c'est ça, ça a été qu'il n'y avait aucune idée de religion, de séparation. Les gens ne parlaient pas français pour beaucoup, parlaient yiddish, allemand, et... Qu'importe, à Saint-Martin, on ne parlait pas français non plus, on parlait le gavotte. Et donc, il y en a qui n'ont même pas su, on avait l'habitude des étrangers. Et juif ne voulait rien dire. On a vu les jeunes en vue des jeunes, les enfants en vue des enfants. On a chanté, dansé ensemble, on s'est entraînés. Et derrière tous ceux qui s'amusaient, il y a eu le rôle incroyable de David Bloom qui est ici. Petit résistant de 20 ans, déjà qui a organisé le, une fabrique de faux papiers au Chalet Sainte-Anne. David Blum que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé son frère qui fab, euh, aussi fabriquait les faux papiers sans savoir. Personne ne devait savoir ce que faisait l'autre. Il y avait plusieurs pièces dans ses caves, chacun sa spécialité, silence. Et on faisait des faux papiers pour tout le monde. Parce que tandis que, que tous les jeunes s'amusaient et pensaient que la guerre allait se terminer à Saint-Martin, on avait ceux qui pensaient que ça pouvait mal tourner, en particulier Jacques Weintraub, qui était le chef du groupe Armée juive et dont David Blum faisait partie, et ce sont eux qui ont fait explorer les chemins de fuite éventuels vers l'Italie, faire fabriquer des sacs à dos, des chaussures, Hélas, jamais assez, mais il y avait des ateliers de l'orte organisation de construction par le travail, euh, route de Bertemont dans chaque chalet. Il y avait des ateliers de fabrication, du travail du cuir, des gens, des artisans qui savaient le faire. Et malgré tout, malgré l'insouciance apparente, il y avait des têtes qui réfléchissaient. Avram Paperman, qui dirigeait la communauté juive en relation avec les ambassadeurs du Vatican, tous organisés, plus qu'on ne l'a imaginé. C'est pourquoi dire que le 9 septembre, les Juifs ont suivi les Italiens est complètement faux. Le 9 septembre, ils savaient où ils allaient, c'était déjà organisé, c'était le col de fenestres qui avait été choisi. Et c'est seulement le 10 septembre, quand les Italiens ont reçu l'ordre de partir de Saint-Martin, qu'ils ont entraîné avec eux, dans leur exode, vers le col de cerise, tellement épuisant et difficile, ils ont attiré les retardataires, une partie des retardataires puisque l'histoire au cours des années m'a prouvé que de nombreux réfugiés de l'été sont restés dans des familles qui les connaissaient déjà ou même qui ne les connaissaient pas mais qui ont, les ont aidés. Et je peux faire visiter dans Saint-Martin le nombre de caves, de greniers où des gens sont restés cachés, les les chalets dans la montagne et les granges où les, les gens étaient avec les chèvres, parce que beaucoup de ceux partis en exode, qui ont été pris en tenaille, qui ont trouvé les Allemands en Italie, sont revenus avec l'aide des partisans d'Antrac, dirigés par Aldone Quaranta. Ils sont revenus, on les a guidés de nouveau vers le col, aidés. Une partie d'entre eux, j'ai retrouvé Jenny, dont je publierai le témoignage, qui a été conduite vers ce qui est devenu la pierre des Juifs, qui était une grotte au Pueil. Et de nombreux, nombreux réfugiés ont été entraînés vers cette grotte par des contrebandiers qui étaient des héros. Ils nourrissaient le village, ces contrebandiers, et ils les ont cachés là-haut. Ce que je trouve particulièrement émouvant dans votre travail, parce qu'au-delà des justes que l'on va honorer, notre village, saint martin les je dois dire que... Je tiens à titre personnel de vous dire merci parce que toute cette histoire que nul n'aurait pu connaître et que la reconnaissance que l'on va avoir ce dimanche 25 septembre, on vous la doit parce que la seule personne qui est allée du bout de son jardin interrogée tout à fait par hasard C'était une passion. Charlot, et, et qui de fil en aiguille oui, de partir à la rencontre Vérifier l'information, retrouver les témoins, d'un côté comme de l'autre, c'est un, un témoignage assez extraordinaire. Et, euh, et Daniel, moi je tiens à titre personnel, vous remercier. parce que tiens à, à honorer Eugénie Réberti, infirmière de la Croix-Rouge, qui après, qu'on appelait la Madone, qui était jeune fille toujours, et, et très pieuse, et qui s'est dévergondée, on peut dire, pour espionner les Italiens, elle dansait, elle se déguisait, et ensuite, elle est devenue la, le, le soutien absolu des gens cachés. J'ai eu le témoignage de Janine Bouin, nièce de Van, Fanny Vassallo, nommée juste devant les nations. Janine Bouin avait un appareil photo, et Eugénie Reberti. Dans un panier, mettez mettait de la layette, soi-disant elle allait pour accoucher une femme dans la montagne, et en fait, il y avait l'appareil photo, il y avait de la nourriture. On mettait un torchon propre, d'abord on commençait par raser les gens, les rendre un peu convenables et laver. On mettait un torchon propre. Jeannine Bouin prenait des photos, et ces photos servaient à faire des faux papiers à Saint-Martin-Vésubie, dans plusieurs lieux, mais surtout à l'hôtel Vassalo. dans la cuisine de l'hôtel Vassalo où de, les solimais sont travaillés, j'ai eu les témoignages de tout le monde, ces témoignages sont tous filmés, à faire des faux papiers, peu près, ça prenait à peu près un mois pour que ça revienne de Nice, avec les complicités à la préfecture, puisque extraordinaire, extraordinaire, monsieur Sando à la préfecture, qui avait été chef du bureau de Ribière, était secrètement résistant et a permis de, de faire faire les faux papiers, de, il y a tous les réseaux de résistance et le grand tireur Vésubie et le témoignage de Paul Sola que j'ai retrouvé à 97 ans, que personne n'avait jamais interrogé et dont j'ai toutes les archives, ce témoignage me dit qu'environ 150 personnes ont été cachées dans les Vésubie. Il y en avait partout, dans les cabanons, avec les chèvres, il m'a dit qu'il y en avait partout. Et il avait raison parce qu'ensuite, de nombreuses personnes qui me disaient « il ne faut pas en parler, c'était normal ce qu'on a fait ». Moi je voulais en parler quand même, j'arrivais quand même à avoir des informations et quelquefois j'ai pu retrouver les personnes qu'ils avaient, qu avaient cachées et mon but a toujours été renouer les liens, renouer les liens. C'est pourquoi j'ai réussi à faire une veillée où les gens se sont retrouvés devant des panneaux de photos comme celui-ci en 2003, la grande, émotion, la grande émotion. Il y avait un buffet superbe, personne n'a pu manger l'émotion. Chacun a parlé, s'est exprimé, s'est retrouvé. Euh, Jacques, Jacques Samsonovitch a retrouvé son amoureuse de l'été, Carmen, Carmen Girodi On leur a proposé de se marier, ils ont trouvé que c'était un petit peu tard. Bon. Et chacun s'est retrouvé et ça a été chaque fois, chaque fois, 2005, des retrouvailles. C'est pourquoi j'ai appelé les premières journées de remise de médailles de Juste. Euh, donc, ça a été des journées de l'amitié de l'été 43. Et ensuite, les gendarmes découvrir on me donne une petite photo, et ça a pris à peu près deux ans de, de pouvoir identifier les gendarmes, tous les gendarmes, les cinq gendarmes de la brigade auraient dû être honorés. Et je n'ai pas pu fournir tous les papiers, mais au moins, maréchal des logis, chef Mangon et gendarme Joseph Fougère ont été honorés au nom, je peux dire, de tous les gendarmes de cette brigade, de Saint-Martin aussi. Ce, ce qui est assez extraordinaire, c'est que non seulement à travers ces témoignages, vous avez trouvé les documents que documents. vous avez fournis à l'aide Vachem. Oui, oui. Et euh, des documents, quand je suis allée en... Pourquoi cette envie de ne pas s'arrêter au témoignage et de vouloir une reconnaissance officielle Parce que euh, j'ai été accusée d'angélisme vis-à-vis des... J'ai subi beaucoup de violence, beaucoup de violence. Accusée d'angélisme vis-à-vis des des Saint-Martinois. Parce que j'ai prouvé, tout a été analysé, que le charnier qu'on a retrouvé à la madone de Fenestre n'était pas un charnier de juifs assassinés par des bergers pour les voler. Ce charnier, ça a été analysé, mais personne n'en a tenu compte. Ça a été analysé euh, officiellement par la, la gendarmerie René Soubois. Les... Ça a pris un an, il y a eu trois articles dont personne n'a tenu compte. Je les ai. Ils ont été publiés par Jean-Paul Fonce. Et les, ces, ces ossements ont 150 à 200 ans, donc ce n'était pas des ossements de juifs assassinés. Mais j'ai vu monter les rumeurs et ragots à Saint-Martin, et ça m'a été insupportable. Parce que tous ces bergers que j'avais interrogés, mais lequel, lequel d'entre eux aurait pu assassiner pour le voler Tous ces gens étaient des héros, des héros inconnus, parce que pour faire nommer officiellement par Yad Vashem, il fallait à l'époque fournir deux témoignages ce que j'ai pu fournir pour les premiers témoignages Ensuite, un témoignage suffisait. Mais quand on a caché des vieillards, comme les Rebaud de la Mériau, un couple qu'ils ont caché, comme les Bernard du Villard, un vieux couple qui a passé l'été sans pouvoir allumer le feu pour partir une fumée, euh, pardon, l'hiver, tout l'hiver, et, et tellement d'autres ont caché, des gens ou des enfants, on cache un bébé, on ne connaît pas son nom, il ne va pas connaître le vôtre. Et puis ensuite, des gens comme stopek que j'ai retrouvés, c'est incroyable, les premiers dont va parler Charlot. Jenny m'a appelé il y a trois ans, donc j'ai tout son témoignage filmé, que je vais publier. Elle a été cachée dans ce qu'elle l'appelle elle maintenant la pierre des Justes. On disait la grotte c'est une balme dans la montagne et ensuite dans les granges des Matheux. Les dossiers sont prêts à être fournis à Yad Vashem pour les faire nommer juste devant les nations. Mais tout ça prend des années, des années, des années, rechercher les gens, les jeunes filles se marient, on ne les retrouve plus. Et c'est un petit peu un miracle chaque fois que j'ai pu retrouver euh, des descendants, des gens cachés ou des gens cachés. Mais je continue à en trouver, alors je ne perds pas l'espoir. Donc pour vous, il y a une notion qui est importante, au-delà des justes, c'est les justes... À les justes ignorés, c'est la plupart. Les oubliés. Oubliés, voilà. oubliés complètement. Et personne ne l'a su dans le village. Personne ne s'en vantait. Parce que, j ai, j ai dans un de mes films, j'ai filmé une dame qui me dit, toujours, on avec sa famille on lui disait, ce que donne la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. On fait le bien, on ne doit pas le faire savoir, on ne le dit pas. C'est comme ça, on est, on est avec son Dieu, avec, euh, voilà. on ne doit qu'à son Dieu. Pas du tout de reconnaissance humaine. Et beaucoup n'ont pas voulu médaille, il y en a qui m'ont dit « mais pas ». Donc finalement, cette pose de plaque pour vous, ça ne signifie pas l'arrêt de votre travail Non mais pas du tout, je continue, je reçois encore des documents. Et est-ce que vous avez eu, suite à l'annonce magnifique de savoir que le village est, est reconnu juste parmi les nations la réaction de ceux qui ont été cachés ou des familles euh, C'est inouï. J'ai eu les, les filles Fougères au téléphone, Fougères et Mangon, Bernard, Rayman, dont le frère et la sœur ont été cachés dans la gendarmerie. Et pour eux, c'est une très très grande émotion parce qu'ils savent que pour eux qui ont été cachés, il a fallu la tante Fougère, il a fallu la grand-mère qui cache une des petites filles, pour que la petite-fille juive cache euh, soit, remplace la petite-fille des fougères. Elle se ressemblait, donc dans leur jardin mort, il fallait qu'il ne comptent de filles fougères, trois donc filles fougères. Donc vous avez eu beaucoup d'appels téléphoniques Pas du tout, parce que les gens ne le savent pas. Les gens ne sont pas au courant. C'est écrit tellement petit, ceux qui ont reçu une invitation, n'ont pas remarqué cette reconnaissance du village. Et moi-même, je ne l'avais pas remarqué. C'est tout à fait la surprise. J'ai vu, mais c'était le rêve de ma vie en 2005, euh, à Yad Vashem Paris, où on m'a dit qu'on n'a jamais reçu des dossiers aussi bien constitués, et où j'ai fait une exposition. Tous les présidents, vice-présidents, M. Prasquier et Grosbard sont venus à Saint-Martin. Tout Yad Vashem Paris est venu à Saint-Martin parce qu'ils ont été très touchés par ce que j'ai pu leur expliquer. Et, par, euh, et mes témoins se sont exprimés, mes témoins sauvés se sont exprimés, à Paris 4 se sont exprimés. Et ils sont venus et ils m'ont dit de demander à, à, à mon maire de faire une place ou une rue des Justes. Et ça n'a jamais été, été fait. J'ai, bon, alors, il y a 11 ans, cette demande, il y a 11 ans, et aujourd'hui, il y a trois jours, je me suis rendu compte que c'est tout le village qui était honoré. Et tout le village, pour moi ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement les justes officiellement reconnus, c'est tous les oubliés. Et cela il y a une chaîne d'oubliés chez Madame Vassalo qui a gardé Paulette, qui a gardé des dizaines de personnes. Il a fallu qu'on les fournisse du pain en cachette, pour ces gens qu'elle cachette. il a fallu qu'on fournisse du chambon, bon, j'ai les preuves de tout ça. J'ai des dizaines de lettres de remerciements à Mme Vassallo. J'ai les originaux que m'a donné sa nièce. Pour une personne reconnue, il a fallu la servante, mademoiselle Émilie, je ne sais pas qui elle est. Il a fallu des complicités d'une infirmière de Nice qui montait les faux papiers. Il a fallu tellement pour une personne cachée, il a fallu une chaîne de solidarité. Et donc, je suis heureuse que soit englobée. Déjà, je dois dire que Hommage au village de France a pu honorer Robbière suite à mes dossiers, suite à l'appel la pré... d'Alfred Prisculnik, qui avait été euh, donc qui a fait un dossier de juste que j'ai ici en faveur d'Eliane Giliardi, des Venturi, famille Venturi, et de Madame Pauline Otto Loias et sa famille. Ces dossiers ne sont pas encore non pas encore aboutis. Ça ne saurait tarder, j'espère. <rire> mais euh, donc Roquebillère a été déjà honorée comme village de Juste. Et maintenant, c'est Saint-Martin-Vésubique qui aurait dû l'être depuis très longtemps. Donc c'est l'aboutissement d'années et d'années de, de petits travail microscopiques. Je ne suis pas une historienne, je suis peintre et je me suis mis à ce travail avec passion, à l'écriture avec passion. Et, et ce pas, les recherches ne sont pas finies parce que j'ai beaucoup d'appels depuis que sur Facebook, j'arrive à communiquer des photos, j'ai beaucoup d'appels, des gens qui font des recherches, qui tout à coup veulent tout savoir, et j'arrive à leur envoyer des documents. Ils retrouvent sur mes photos leur grand-père, petit garçon, ils se retrouvent, c'est miraculeux. Aussi bien aux États-Unis, en Israël, j'ai eu des appels, oui, oui. Nombreux et amis. un message pour nos temps modernes, pour l'époque que l'on vit Alors, c'est ce que j'ai dit pour les jeunes. Pour moi c'est un espoir et j'ai écrit dans un texte qu'en rallumant comme autant de petites lumières d'espoir en l'humanité la mémoire des justes oubliés de la vallée j'ai voulu donner de l'espoir aux, aux générations nouvelles et leur montrer les bons chemins merci